Salut à tous, bienvenue chez Nomal Snowboard. Alors aujourd'hui on est à saint lary avec David de l'école française de snowboard. Et on va donc vous faire une petite découverte de la station. Saint-Larry souvent possède trois secteurs, le secteur Espiove, le secteur Lita, qui est le secteur transitoire vers le troisième secteur qui s'appelle le Plat d'Adé, où se concentre la, la totalité des écoles de snowboard et de ski. Vous trouverez bien évidemment sur saint lary des pistes de toutes les couleurs et pour tous les niveaux. Les débutants et les fans de tricks sur piste apprécieront la longueur des pistes bleues. Les amateurs de carving, de vitesse et de virage sauront apprécier les pistes rouges et noires. Pour les freestylers, le rendez-vous est donné au snowpark. Vous y trouverez des modules idéaux pour apprendre, mais également pour les riders de niveau confirmé. Juste à côté du snowpark, le téléski permet des rotations rapides. Vous trouverez également des sauts de toutes tailles pour apprendre vos nouveaux tricks. En avant avec David pour la découverte des pistes vertes, bleues et des fun parks. Ces espaces sont parfaits pour vos premiers pas sur la neige, pour apprendre de nouvelles figures ou bien tout simplement pour se balader. Et remonter facilement en télésiège comme ici grâce au télésiège de Savouresse. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On était donc avec David qui a créé l'école française de snowboard ici à saint soulan On espère vous voir tout bientôt sur la neige. A tout bientôt, bon rail, merci David